Peut-être un mot sur le principe de vidéoscopie, comment as-tu as été traité Certaines mauvaises langues disent que je maltraite mes invités, que je les fais se dénuder, apporter le café, etc. T'es-tu dénudé ou... Non, je n'ai pas apporté le café. La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine et désormais également... Le nôtre. Le nôtre, merci Hugo. Alors, elle sera ton moment préféré de la semaine martiale, tu le découvriras dans quelques instants en te livrant à cette première vidéoscopie collective avec nous. Juste avant cela, la page de publicité. Aide-moi pour le jingle, tu dois claquer des doigts. 48 heures, il ne te reste que 48 heures au plus pour profiter des plus grosses remises jamais faites sur mes séminaires remise triplée de Nono à l'occasion de sa troisième dose. Et les bonnes choses ne durant généralement pas, ça s'arrête le 25 au soir à minuit. Le 25 au soir, j'ai bien dit, hein. on confond toujours le 24 au soir et le 25 au soir, c'est le 25 au soir à minuit. Puis plus de réduction avant l'anniversaire du site en mai 2022. Comme chaque année, il n'y aura rien avant mai 2022. Donc moi, à votre place, je sais ce que je ferai. Après, hein, comme disait l'autre, c'est vous qui voyez. 25 décembre, mini. Pour initier, en beauté, notre nouvelle séquence de vidéoscopie, j'allais dire publique, mais en fait c'est un peu con parce qu'elles sont toutes publiques. Là, la différence, c'est que pour une fois, je ne suis plus seul devant ma bibliothèque. Je suis accompagné. Bonjour, Martial. Bonjour Stéphane. Voilà, je le, je le disais, je le pressentais, je l'annonçais. Les vidéoscopies sont, dé, sont désormais ouvertes à des invités de, de, de marque. Enfin, je sais pas quelle est ta, ta marque, on va le découvrir. Enfin, à des invités voilà, que vous suivez sur les réseaux sociaux ou plus ou moins asociaux sur les chaînes d'information ou de réinformation. Martial, je pense que le plus simple, c'est de te laisser te présenter rapidement pour ceux qui ne seraient pas encore abonnés à TV Liberté. Je suis journaliste, directeur général d'une chaîne de télévision audiovisuelle 100% alternative qui s'appelle TV Liberté, qui va fêter là dans quelques semaines ses 8 année avec une progression à la fois en audience et en influence qui est assez considérable et qui en fait aujourd'hui ben, le navire amiral d'une presse alternative qui est nombreuse euh, et qui bien évidemment est très intéressante parce qu'elle a vocation à remplacer la presse progressiste demain. Et ces huit années ont-elles été un long fleuve tranquille non. <rire> non, non, non, est-ce qu'on va d'avanie en avanie, d'injure en injure, menace en menace, intimidation en intimidation, censure en censure, parce que euh, le, les, les GAFA ne font aucun cadeau et euh, surtout YouTube. Or c'est la plateforme... Euh, qui est bien évidemment la plus virale. On, on le sait, on me dit tout le temps, mais pourquoi tu es sur YouTube Parce que c'est la plateforme la plus virale. Il n'y en a pas de plus euh, virale. Euh, néanmoins, nous sommes punis régulièrement, censurés régulièrement, on nous tape sur les mains. Euh, mais pour l'instant, on est encore sur YouTube. Et puis quand on n'y est pas, eh bien, on invite notre, les spectateurs à se rendre sur d'autres plateformes. Ils en prennent d'ailleurs euh, l'habitude, une forme de, de, de riposte et de résistance. Alors, Hugo, notre chef monteur, qui pour une fois est en, en présentiel, comme on dit désormais, d'habitude on est un petit peu à distance, comme ça on travaille en télétravail, Hugo va euh, en profiter pour nous rappeler le principe de la vidéoscopie, juste après par contre que j'ai fait ma petite annonce, tu parlais... Martial, de, de censure, tu parlais de, de, de, de coercition de YouTube, tu parlais de punition et de petites tapes sur, sur les mains ou sur les fesses, je ne sais plus. Bah sur nous, les mal, sur, voilà, alors sur alors Martial, c'est sur si les mains, moi, pas. il me tape, moi, il m'y Sur les nerfs. Sur les, voilà, sur les nerfs, sur le système également. Alors oui, je suis obligé de rappeler que la tribune de soutien et de protection, entre guillemets, des vidéoscopies est toujours ouverte. J'ai besoin de votre soutien, car même si le principe de commenter l'image d'un autre est inclus et dans le droit américain, sous le titre de Hugo. Fair use. Fair use. voilà, merci Hugo. Et dans le droit français, au titre de l'article 121-5, je crois, de la propriété intellectuelle, certains vidéoscopés, notamment EES, bizarrement, eh ben, euh, comment t'expliquer Martial euh, n'ont pas tellement compris la phrase de Beaumarchais bon selon laquelle l'éloge n'est valable que si on a le droit de, de blâmer. Donc dès qu'on critique, dès qu'on met dans le contexte, dès qu'on n'est pas tout de suite sur leur ligne, eh bien, elles font appel à leur communauté pour signaler, pour, pour censurer, pour etc. Donc, le lien vers la tribune est ci-dessous. Une vidéoscopie en quoi ça consiste, Hugo Alors, c'est un extrait de, de vidéo que euh, bah, l'invité et Stéphane analysent décontextualisé voilà. pour voir ce qu'il y a à l'écran et uniquement à l'écran on fait abstraction dans la mesure du possible de notre opinion personnelle sur le, sur le, le vidéoscopé des ragots dont on a eu vent ou pas vent euh, de son actualité récente on essaie d'être le plus objectif possible sur sa prestation prestation qui va maintenant commencer c'est parti Merci beaucoup Anne de nous avoir rejoints sur le plateau. Euh, vous êtes la candidate du Parti socialiste. Euh, hier soir, donc, vous la, on vient de le voir. Vous avez proposé. Qu'est-ce que c'est ces tâches, sur le de fond de euh... à gauche? Alors, à Martial, toi qui es un professionnel de, de l'audiovisuel, alors moi je vois donc une image euh, un petit peu ce qu'on appellerait dans le jargon saturée, avec des couleurs un peu saturées, c'est-à-dire des couleurs très chaudes et des couleurs très froides. Et euh, sur le fond, par contre, je vois une espèce de coccinelle, enfin des oui, taches très étranges. Est-ce que c'est euh, nous euh, qui avons trop compressé euh, Hugo, c'est une compression ou c'est original ça Oh, j'ai touché à rien, ça c'est le... D'accord. C'est peut-être pour les idées un peu anciennes ah bah, tu commences très très fort. Non. Alors, on a le droit de tout dire, mais de préférence, pas sur le physique. Mais bon, si ça t'échappe, c'est pas grave. Non, je n'ai rien à dire. Rien à dire. Sauf que je ne sais pas où c'est. En fait, je me demande si c'est pas l'Elysée euh, ou alors la rue Solferino avant sa vente, peut-être. En tout cas, ça a un fort côté euh, 7e ou 8e arrondissement. Je ne sais pas si à l'Elysée, euh, il y a des petits arbustes. Mais en tout cas, sache que Internet, c'est tout. Les internautes savent tout mieux que nous. Tu les connais. Dans tes <rire> des commentaires de ils savent tout mieux que toi. Oh oui. Donc, ils auront déjà répondu en commentaire. Bon, dites, ça ne fait pas d'années de la Terre. quoi. Dites en commentaire euh, où ça se trouve et expliquez-nous que vous y êtes toujours conviés. À gauche. D'abord, j'ai envie de revenir sur la, la genèse de cette idée, ça fait euh, trois mois que vous êtes candidate, euh, et puis tout d'un coup, enfin, le matin même sur France Télévisions, vous dites qu'une union serait perçue comme artificielle parce qu'il y a des candidats depuis très longtemps qui sont déclarés que ça ne fonctionnerait pas, et le soir même, vous proposez une primaire. Tu, sais, tu En fait, je, je la trouve quand même très pincée. Tu vois, je, elle, elle, elle écoute, mais enfin, là, elle s'attend au pire. Il faut dire qu'elle est peut-être dans une situation compliquée. Et si tu m'autorises, je ne vais pas parler du tout de, de, du personnage, euh, elle n'a pas besoin de moi pour être appréciée, mais euh, c'est toujours marrant parce qu'on leur a appris dans les écoles de com que les femmes, c'était en rouge parce que comme ça, on les voyait bien. Alors ah, on a mis un petit peu ah, rouge. je n'avais ah, jamais entendu alors. ça. Ah, si, si, bah, si, quand tu mènes dans une manifestation du rouge, regarde, Laurent Voquier, pour une femme, euh, il mettait sa petite doudoune rouge parce que comme ça, hop, dans la manif, tu voyais que qui était là. Et bah, pour une femme, on leur dit, la couleur rouge est saillante. Et deuxièmement, ça te permet d'être vu alors que souvent, elles sont peut-être un peu plus petites. Et un un peu plus fine que, que les hommes autour, autour d'elle et moins nombreuses. D'accord, mais moi j'avais vu Benoîtement ma euh, rappel du rose PS, peut-être par opposition aux hommes politiques qui, à qui on met toujours du bleu. On, on va voir comment le, ouais, ouais. tout ça se déroule. Mais effectivement, elle a l'air un peu pincée, euh, notre, notre Attentive, amie, euh, Anne. Et peut-être est-ce dû au, au premier paradoxe que lui envoie dans les dents euh, Routel-Krieff. Mmh. Manifestement, Anne aurait changé d'idée au sein de la même journée. Hein, ce qui, bien entendu, au cours de sa carrière n'a jamais, jamais dû lui arriver, euh, il semblerait qu'elle ait été contre, puis pour, euh, hein, non pas le vax, mais euh, la primaire de, de la gauche. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qui se passe dans votre esprit à ce moment-là D'abord, c'est une réflexion qui vient de plusieurs mois, qui vient aussi d'une observation du terrain. Ma conviction aujourd'hui, c'est que s'il n'y a pas de rassemblement de la gauche, il n'y aura pas de gauche au premier tour de l'élection présidentielle. Bah si, mais si, au premier, euh, oui, Au second. De non, alors j'ai mal compris oui. le principe de la présidentielle, oui, oui, mais en pompée, général, tu disparais, entre le... <rire> oui. tu disparais entre le premier et le second, oui, oui. pas avant le premier, à bien. moins de ne pas avoir tes parrainages. Parfaitement bien vu, tes parce qu'en plus, elle a ses 500 signatures, parce que ses 500 parrainages, elle les a d'office, et c'est sur ça qu'elle milite. Elle dit, j'ai mes 500 signatures, sous-entendu, moi, je suis une candidate de poids. Voilà, petite erreur de concentration qui semble accréditer ton, ton hypothèse qu'elle est qu'elle est tendue puisque de la part d'une professionnelle, c'est une erreur de, de base, en fait, qu'elle mmh. qu n'aura pas mmh. dû commettre. Elle est concentrée sur autre, autre chose. Et Route n'est pas tendre. Hein. Non. Lui rentrer dedans avec un paradoxe, mmh. c'est rentrer dedans directement dans l'antagonisme, dans l'opposition. On peut dire que route n'est pas, pas tendre, et puis, euh, bon, c'est pas l'esprit de la maison, mais enfin, on pourrait dire que route a peut-être la, la ménopause un peu aigre en ce moment. Mais là, nous entrons peut-être dans un domaine plus délicat, je oui, pense. Il a pas s'attaquer Non, non, non, changer. tu as ah, raison. As de as me raison. Le... Tu as raison, non. As ça raison. ne nous regarde pas. Mais enfin, non. on remarque quand même tu que. Voulais, tu voulais me choquer. Beaucoup, beaucoup d'invités sont passés à la casserole, en fait, en direct, quasiment en, sans, sans préliminaire, qu'ils soient des bords dits extrêmes ou qu'il soit l'incarnation de la bien-pensance et, et du progrès. Donc euh, en fait, route en a un peu après, après, après tout le monde. De gauche du tout, alors que le pays est aujourd'hui dans une situation extrêmement dure, que beaucoup de nos concitoyens sont euh, à la fois en colère, mais aussi euh, perdus par rapport à cette gauche qui n'est pas là, et qui voit arriver quoi Deux extrêmes droites deux ah. euh, donc elle a tenu environ combien de temps avant de mentionner le danger de l'extrême droite Une petite minute... Euh, mm. Une minute dix. Alors sur nos extraits à nous, mais enfin je ne sais pas si Hugo a, a fait des cuts ou pas. C'est d'origine. Pour arriver quoi Deux extrêmes droites Une minute dix. Hein, alors on va noter le... <rire> Hidalgo, donc A, H, une dix. Hein, et puis pour les prochains, on mesurera le, le délai avant que l'épouvantail, le némésis l'épouvantail à Moineau extrême droite euh, ne soit mentionné. Donc là, et, et tu, tu noteras qu'elle dit deux extrêmes droites, c'est-à-dire qu'elle ne laisse pas à, à Zemmour la possibilité d'être autre chose que placé à l'extrême droite, une extrême droite que d'ailleurs Marine Le Pen refuse euh, euh, comme qualificatif. Hein. Donc néanmoins, hop, elle les place tous les deux, et c'est une modérée parce qu'elle ne met pas encore Pécresse dans l'extrême droite, oui. euh, ce qui viendra certainement au cours de la campagne. Pour l'instant, il n'y en a que deux. C'est de parce que ce n'est pas toi qui décide, en fait. Non, non. Ouais, mais ce n'est pas toi qui décide Deux candidats de droite avec des propositions qui oui, sont des, des propositions. Pécresse, deux candidats de droite, Bien sûr. sûr. Deux candidats de droite avec des propositions qui sont des propositions Ou qu'est-ce qui va se passer, par exemple, sur la question des retraites on nous explique que 67 ans, 65 ans, alors qu'on sait que 25% des gens euh, les plus pauvres meurt avant l'âge de 62 ans, c'est-à-dire on va avoir un régime de retraite pour des gens qui sont déjà morts et puis on ne parlera toujours pas. Moi je trouve ça, je trouve ça argument, alors c'est peut-être vrai pas vrai, je ne suis pas prêt, je regarde ça, mais je trouve quand même l'argument qui est de dire bah, bah, 25% de la population des plus pauvres va mourir avant 62 ans, je trouve que c'est un, un message d'espoir qui est important. <rire> c'est vrai, vrai. vrai que dans la hiérarchie, je dire, moi, ça me, là, je, je, honnêtement je veux bien tout, mais si tu veux dire, bien vu. Que, moi je suis quand même plus, plus très loin, c'est je sens que je ne vais pas bien, comme je ne suis pas très riche non plus, je me dis que là, je commence à rentrer dans le, dans le cadre défini par « je vais avant 2025 ». J'espère que ton anniversaire n'arrive pas mais, avant mais, mais non mais, heures, mais je tu jusqu'à la fin de la vidéoscopie. Pardon, mais je trouve que c'est un, un argument, peut-être qu'il est exact, mais enfin dire on ne peut pas faire la retraite à 65 ou à 67 ans parce que tout le monde meurt quand on est pauvre à 62 ans. Bon, il euh, faut vérifier, c'est peut-être encore euh, période Zola, mais enfin bon, c'est quand même un argument qui ne porte pas à, à l'espérance. Si voilà. Alors, alors, bonne remarque. Moi, j'ai quelques minutes de plus euh, que Martial, on va dire, sur l'horloge de, de la vie, quoique on ne sait jamais avec l'effroyable le, pandémie. Non, alors moi, ce, qui, ce, qui, ce, que, ce que je pense pour expliquer, parce que je, je me mets également dans la peau de quelqu'un, même si elle n'incarne pas exactement ma vision de la France. Euh, moi, ce que je pense, c'est que cette, cette personne est quand même conseillée, elle est quand même coachée, peut-être même qu'elle se livre à cet exercice qui consiste à se voir pour s'améliorer, c'est oui, on oui. jamais. Et elle s'est peut-être rendue compte qu'elle est tombée dans un travers typique du, clan, du camp du bien, qui est euh, « les mots tiennent lieu de chiffres ». Donc, elle nous a fait le coup « des temps sont durs », etc. Et j'ai cru voir dans son regard une petite loupiote qui s'allume en lui disant « Anne, un exemple ou un chiffre ». Et donc, du coup, dans la précipitation de devoir asseoir son introduction sur un chiffre, le premier qui lui vient est cette histoire d'âge de, de retraite qui, c'est vrai, tombe un peu… Euh, grince un peu, quoi. Mais pour moi, elle s'est rendue compte qu'elle partait encore une fois, comme d'habitude, dans… Euh, une lasagne de mots qui lui a suffi pour arriver à, aux commandes de la ville de Paris, comme elle avait suffi à Delannoy, pareil, hein, qui était également un verbeux. Toutes ses interventions étaient extrêmement verbeuses, le suc était infime, on ne se souvenait même pas à la fin. Et donc elle s'est dit, on l'a coaché ou elle a peut-être un retour micro, ou peut-être qu'elle a un retour visuel, tu sais, toi qui es un professionnel, je le dis tout le temps dans ma vidéoscopie, les gens ne croient pas, mais dans les grandes chaînes, il y a un panneau vitré derrière lequel il y a le producteur de l'émission, derrière lequel il y a vos, vos alliés ou vos ennemis, les journalistes qui ont enquêté sur vous, et ils exercent une certaine... Euh, pas dire coercition, mais enfin vous, les, vous sentez le poids de leurs regards, si vous les sentez s'agiter, etc., ça peut vous perturber. Donc peut-être a-t-elle une forme de retour qui lui a dit euh, « balance un chiffre ». Et puis là, le premier chiffre qui est sorti, bon, c'est pas de peau, c'est euh, les mineurs d'Alsace-Lorraine, <rire> on sait pas d'où. C'est pas, pas très convaincant pour une grande euh, communicante. Hein. Alors pour l'instant, euh, on est ni martial ni moi ne, ne sommes tentés par la candidature, mais on est ouvert. Oui, oui il On est très, très ouvert vrai. et on ne demande qu'à être euh, séduit. Anne, vas-y, séduis-nous. Ben voyons. Pour la gauche. Alors, et, et moi, vous savez, attendez, juste avant les réponses, quand euh, effectivement ce championnat de France des sondages, euh, ne, ça ne peut pas remplacer la démocratie, Rotel Kriev. <rire> euh, la seule chose. <rire> ah oui, là, <rire> oui, ça c'est bon. Ce sont des gens qui vivent avec les sondages toute la journée, hein, qui en font, et puis alors elle a les moyens d'en faire faire euh, euh, régulièrement. Mais là, il y a un problème, c'est que les sondages pour elle sont tellement mauvais que là, il n'y a pas de. La sondagite aiguë, ça ne passe pas par elle en ce moment. Hein. C'est amusant, voilà. euh, encore. Reconnaissent... Il est temps qu'elle le reconnaisse. Est-ce qu'elle relativisait euh, de la même façon l'importance des sondages quand les mêmes sondages la mettaient maire de Paris avant la, seconde, avant la réélection, quand elle caracolait en tête Je ne pense, mmh. pense pas. Mais là, c'est sûr que 3-4 euh, on considère que les sondages sont. Soit ils mentent, soit ils sont manipulés peuvent être les deux d'ailleurs. À laquelle il faut faire appel en démocratie, c'est finalement au vote des citoyennes et des citoyens. Donc oui, je le dis parce que j'ai pris acte, j'ai vu la gravité de la situation, j'ai vu la façon dont euh, nos concitoyens nous disent « faites quelque chose, on ne peut pas se repayer 5 ans avec cette violence d'une extrême droite qui est là. » Ah pardon, violence... alors j'avais pas ah, remarqué que l'extrême droite était au pouvoir ça fait tu... cinq ans qu'elle est au pouvoir. Ben, Mais oui. on vit en quelle année, en fait, Martial Eh ben on est en 2027. Hein. On est en 2027 et euh, qui, qui, qui, Marine ou euh, quiconque a été élu. Enfin, on a raté un épisode. Pourtant, enfin, quand même, tu fais de l'actualité, il y a quelque chose qui m'a échappé. Ou alors, ou alors ou elle, elle vit dans co... un monde parallèle. Ou alors, elle reconnaît que les idées qu'elle dit des strates ah sont depuis cinq ans euh, majoritaires dans le pays. Parce que quand même, elles ne sont pas portées par Emmanuel Macron ou alors vraiment... Euh... Ou peut-être qu'elle sous-entend par extrême droite une répression armée euh, des manifestations dans les rues, ou euh, une politique extrêmement… Euh... Euh, elle se réveille, parce que contre les gilets jaunes, elle n'a pas été euh, ultra présente. Enfin, Mais elle n'était peut-être pas candidate à l'époque <rire> qui sera au rendez-vous, bah. et toujours rien sur l'écologie. Et donc, nos concitoyens nous disent « prenez vos responsabilités ». Eh bien, je prends mes responsabilités. On et va, venir, on va écoutez, venir aux réponses je, et je répondrai aussi aux voilà. réponses. Justement, parce qu'en en fait, vous avez parlé sur TF1 Alors, hier. Là, il euh, on... y a quand même aussi, c'est quand même une grande communicante. Quoi. Là, il va y, a, y a avoir les réponses, je vais répondre aux réponses. Ça fait beaucoup de réponses, de réponses aux réponses. Euh, je trouve que là, elle, elle patine un peu. Oui, alors euh, voilà, je, je me permettrai donc d'ajouter à ça que. Euh, alors, c'est peut-être ma déformation d'ingénieur. Tu sais que moi, avant mmh. la sociologie, je suis un ingénieur mécanique et j'ai fait plus de chiffres dans ma vie que de lettres. Moi, je n'entends toujours aucun chiffre, à part le malheureux 62 ans euh, qui, qui, qui, qui nous a fait un peu grincer des dents. Je n'ai pas entendu un seul chiffre. J'entends beaucoup de mots. J'ai entendu une grosse récurrence de, effectivement, peuple français et également de démocratie, donc toujours ces mots dont la répétition est presque louche, presque suspecte. Et quand j'entends écologie, j'attends un chiffre, j'attends un argument, j'attends une réalisation. Qu'elle en est à 7 ans et demi ah, ou quelque chose ça, comme ça à la tête ça, de Paris. Elle a fait deux mandats, elle a fait deux mandats. Et puis elle a été ma première marriage, te... de, de de la Noé depuis de 2001. De... J'ai du mal à voir l'avancée écologique de la ville de Paris sur des éléments concrets et qui m'intéressent beaucoup, comme le transport. Hein, je suis un cycliste, je suis un automobiliste, je suis un petit peu tout, donc je me fais un peu taper. Quand je suis en vélo, les voitures m'insultent. Et quand je suis en voiture, les vélos m'insultent, ce qui est assez rigolo. Et donc, du coup, moi, ça, je m'intéresse beaucoup aux questions d'énergie, d'écologie, de, de déplacement. J'aimerais qu'elle fasse le bilan de ces euh, des fermetures des quais. J'aimerais qu'elle fasse un bilan de la, du forçage électrique, euh, sachant que le, en termes de puisqu'elle aime le peuple, l'incitation, le, le, le, voire la coercition sur la voiture électrique a fait augmenter le prix des véhicules de 35 en 10 ans. Euh, je ne suis pas sûr, par exemple, que ça soit une, une, une réussite incontestable et comme ça univoque. Au moins, ça se discute. Forcer l'électrique, a des conséquences sociales sur l'accès à la mobilité, qui se discutent. Le mot écologie est un espèce de parapluie sous lequel s'abritent les profiteurs de la mondialisation. Dans les faits, j'eusais aimé entendre un petit chiffre, un petit argument. Non, rien. Elle va répondre aux réponses des réponses. Ah, mais c'est parce qu'elle n'a pas encore répondu aux réponses des réponses. Elle prend acte de l'impasse de sa candidature. Je ne participerai pas à une primaire de la gauche. Et je réponds à Anne Hidalgo comme à Arnaud Montebourg. Je leur dis, mais si vous ne savez pas quoi faire, si vous doutez de votre candidature, venez nous rejoindre. Soyons sérieux, on est à 4 mois. Donc euh, à 4 mois d'une élection présidentielle, on va faire un congrès du PS à ciel ouvert. Euh, mais celle-là, franchement, euh, respire une telle improvisation. Alors, c'est non, hein. Vous avez compris C'est non, non, non, mmh. Ah, ah, ah. Alors, moi, je suis désolé. <rire> je suis désolé, Hugo. Moi, j'ai une petite obsession pour Tout est suspect sauf le corps, disait Louis Jouvet. J'adore les gens qui entendent non et qui font oui de la tête, mmh. ou qui entendent oui et qui font non de la tête. Moi, j'ai vu un oui de la tête. Hein. C'est-à-dire qu'elle est... Elle vou... Elle le veut tellement, si tu peux nous, perm... nous, nous le remontrer. Non, non, non. Euh... C'est non, non, non. Euh... Tu vois mmh. Non, non, non. <rire> Quand même, je vais tenter de vous le faire passer trop tard, mal préparé, pas de programme commun, enfin bon, écoutez, je pense qu'ils sont allés un peu vite en besogne, parce que là ce sont des réponses finalement d'état-major politique, moi ce que j'entends ce sont les françaises et les français qui disent Tu qu on vois, c'est cette... pas Jeanne d'Arc, mais elle entend pas des voix, elle entend les français tout le temps hein. elle, Non, elle, elle, elle entend les françaises voilà. Et accessoirement les Français, mais principalement les Françaises, oui. parce que Donc désormais, si On... sémantiquement tu ne... On parle d'une personne qui vit dans un bureau de 500 mètres carrés à l'hôtel de ville. Mm -hmm. Entourée de dizaines d'attachés de presse et de collaborateurs, hein, je crois c'est plus d'une trentaine. Qui se déplace en voiture Qui se déplace en Paris. voiture, qui reste pas, qui, qui, qui vit dans l'entre-soi, hein, dans l'entre-soi, mais qui fait quelques meetings. Elle en a fait trois en province de 15 personnes, elle a 45 personnes, je suis vache, elle est 500 personnes, et elle sait maintenant, elle a l'information qui lui est revenue parfaitement claire que ce que veulent les Français, elle ne sait pas ce qu'elle veut elle. Hein. elle, elle, elle, elle J'ai un sentiment, si tu veux, qu'elle ne fait pas ce qu'elle souhaite, elle fait ce que les Français lui ont demandé c'est sympa mais c'est du pipeau mais elle est jolie hein elle est pas mal elle euh, accorde aujourd'hui elle est bien elle est bien honnêtement est, elle est bien c'est voilà. assez moderne et aujourd'hui je trouve qu'elle ne fait pas son âge tu sais ce que disait Sacha Guitry sur les je femmes entre ne pas parler de leur âge mais non mais, mais, tu, mais alors qui m'a dit en arrière tu dis tu parles pas du physique tu parles pas de l'âge bon je non, mais, mais c'est juste pour citer. Euh... Oh oui, elle est très bien. Et toi, tu dis oh bah oui, mais elle C'est juste pour citer Sacha Guitry, ah, euh, cette femme toi. entre deux âges, mais on ne sait pas trop lesquels. Euh, en tout cas, euh, quels que, quel que soient ses âges, elle, elle ne les fait pas aujourd'hui. Elle, elle est bien, elle est bien, elle est est bien. efficace, c'est Oui. C'est efficace. On attend toujours les idées, mais en tout cas sur le plan de l'image, euh, nous sommes, euh, nous validons. On profite que je dise du bien d'Idalgo. On veut que vous, vous retrouviez, que vous compreniez qu'on ne peut pas être dans une situation où notre choix serait deux candidats d'extrême droite et deux candidats de droite. Et donc, ce que je dis, c'est que c'est existe. Hein. Tu as vu, c'est bis repetita, donc c'est en fait ça qu'elle est venue. Ce sont le motifs Oui, ce oui, sont les je... arguments qu'elle a, voilà, qu a préparé ces éléments de langage. Il y a deux extrêmes droites, il y a deux droites. Elles font à L2, donc euh, si je compte bien, euh, 25 plus 17 plus 20 plus 15. Et puis, il y a le reste, dont L3. Oui. Et puis à côté il n'y a, a, a pas de programme, il n'y a pas de chiffres et il n'y a pas de bilan car même si elle n'a pas été aux plus hautes responsabilités, elle a quand même été aux responsabilités de la capitale, elle a quand même un endettement qui est passé, on le rappelle, hein, de 1 milliard en 2001 avec Tiberi à plus de 7 aujourd'hui. Euh, elle a quand même un certain nombre de réalisations à son actif du côté euh, satisfaction et, et euh, pollution objective, confort de vie objectif, accès objectif au logement. Elle est notamment euh, sous, euh, je crois, début d'enquête de la Cour des comptes pour une histoire de, de préemption des loyers que j'avais moi-même évoqué il y a plus d'un an dans ma vidéo « Notre drame de Paris », tirée du livre du éponyme où elle a préempté des, des, des loyers pas encore perçus afin d'équilibrer les comptes. Pas un mot euh, des différentes euh, affaires dans, dans, dans qui la mettent en, en délicatesse, comme mmh. on pourrait dire. Mais euh, c'est la faute évidemment de Eric, Marine, Valérie et, et qui ben est le jeune Emmanuel. Ah ben ah, forcément oui. Quelle place à droite Voilà, comme comme, comme on l'aura bien comme on l'aura bien remarqué. Il Admettons ça, si vous aviez été à 10 ou à 12% dans les sondages, vous auriez dit la même chose Parce que vous avez entendu <rire> que Bien joué, Richard fois... Oui, c'est bien joué. Les acte de l'échec de votre candidature, c'est ce que vous avez dit aussi, enfin, qu'il soit raisonnable, qu'est-ce qui est en train de se passer Ils sont en train de créer un mouvement dynamique dans lequel tout le monde se dit, c'est eux la solution. Écoutez... Dynamique, autre élément de langage. Hein. Donc on a, je suis écolo, je suis dynamique, et là, il m'en manque deux. Il me manque l'égalité homme-femme, mais qui va arriver, c'est absolument certain qu'elle arrivera avant la fin. Et il me manque également l'anti-racisme. Et, et tu ça quand même c'est terrible ce qu'elle lui dit, parce qu'on ne s'en aperçoit pas, mais elle dit elle parle à la candidate du Parti Socialiste. C'est celle qui, en Mitterrand a dirigé le pays de 80 à, à 95 euh, Avec François Hollande, qui a été président de la République, c'est candidat, la candidate de ce parti-là. Et Ruth lui dit Ah, si vous étiez à 10 ou 12 elle dit même plus 20 elle dit même plus 15 on est à 10-12 Et quand elle, elle, elle lui dit 10-12, elle est heureuse, c'est ouais. le nirvana. Regardons les choses très sérieusement et lucidement. Je suis une femme. Alors c'est peut-être le rôle ah, des femmes. Ah, ça y est. Hein. Je, je te l'avais dit, je te l'avais dit. Ça, tu dis à le Donc projet. écologie, euh, dynamisme, dynamique et femme, femme hein. c'est-à-dire là, on est en... Femme, on, ça revient tout le temps. On a temps. la Sainte Trinité. Elle dit tout le temps, je suis une femme. Quand elle est attaquée, c'est parce qu'elle est une femme. Voilà. Euh, quand elle n'est pas aidée, parce qu'elle est une femme. Euh, et quand elle y a des qualités, c'est parce qu'elle est une femme. Voilà, mais je, je suis d'accord, mais ça fait beaucoup. Regardons les choses très euh sérieusement et lucidement. Je suis une femme. C'est peut-être le rôle des femmes. Hein. Je suis une femme, je suis lucide. Et je dis que... Oui, alors j'aime beaucoup. Est-ce que vous avez entendu la petite... Alors, il manque la conjonction de coordination qui serait donc. Mais en fait, elle a fait un donc par l'inflexion sonore. C'est-à-dire, elle n'a pas osé dire je suis une femme, donc je suis lucide. Je suis une femme, je suis lucide. Elle a dit je suis une femme, je suis lucide. <rire> tu comprends C'est la... Le, okay, le con... petit bémol à la clé qui nous fait comprendre la le conjonction de coordination. On lucide, ni l'un ni l'autre. Parce qu'on est des hommes et... Ah oui, donc par opposition, évidemment... Ah. Euh... Il nous manque ce critère de lucidité qu'elle possède, bien évidemment. Voire d'extra lucidité. <rire> Ça, <c 'est... rire> nous, est on vrai. est en hypo-lucidité. Elle, elle est en lucidité. Et quand elle sera aux affaires, elle sera en extra lucidité et... Peu d'être pour savoir qu'elle est en train de se planter, mais ben, enfin, bon, ça. Aujourd'hui, il n'y aura pas de gauche au rendez-vous de cette élection de 2022 à la fin du premier tour. Et vous direz quoi aux jeunes, aux jeunes générations qui nous interpellent On leur dira oh. bah, écoutez, reparti, ne vous inquiétez tu vois, pas. Les Français, les... maintenant, c'est les jeunes générations qui l'interpellent. Elle, elle, elle entend des voix. Tous les gens lui oui. parlent tout le temps. Elle Et, est elle très fatigant, d'où la fatigue qui doit être la sienne, car les gens parmi nous lui parlent. Là, les jeunes sont quand même 12 millions, ils lui parlent, ils lui disent ce qu'elle qu doit faire, etc. Alors qu'elle en rencontre entre pas Les jeunes ils sont chez Le Pen, les Zemmour, ils sont pas chez elles. Alors là, statistiquement, et puis quand tu regardes les Réunions. Oui, et, et ça c'est sur le, le fond et sur la forme, je remarque que le camp du progrès, c'est peut-être la, la fameuse roue cyclique qui a fini de, de, de tourner, comme disait Ribéry. Mais j'espère que la retourne va vite tourner pour lui et son... Le camp du progrès recourt de plus en plus à des éléments de langage ringards. Là, en l'occurrence, les jeunes générations, c'est un élément de langage du commandant Cousteau. Qui, quand tu regardais le dimanche soir sur France 2, t'expliquait toujours... « my message to the future generations. »« Et ma mission, me battre pour la vie et les générations qui viennent. » À un moment, quand tu commences à nommer les générations futures comme une espèce de bulle abstraite... Ça veut vraiment dire que tu Alors, es sur bien, le côté, tu as fait un pas de côté. Et quand tu fais un pas de côté, bah, c'est que tu laisses le, le temps défiler. Regarde sur les, les arguments du langage, tu vois. Regarde ce que retient LCI de mmh. sa déclaration. Pour l'instant, il n'y a rien à dire, d'ailleurs. Donc, les Français nous disent qu'ils veulent l'union de la gauche. Voilà. Euh... Si elle se pointe sur un marché, honnêtement, je pense qu'elle va entendre des Français qui vont lui parler autre chose que l'union de la gauche. Donc, comme ça, ah. là, instinctivement encore. Attester, mmh, mmh. attester. Anne, si tu, si tu veux venir sur un marché avec euh, avec nous et te mesurer ta, ta popularité. Euh. Trump euh, a fait euh, une primaire qui <rire> euh, a été pour elle quand même euh, ce qui a permis de faire un rassemblement et une unité. On va revenir dans que un instant aux concitoyens. Fin octobre. <rire> jury sur LCI, vous avez dit il y aura un bulletin à Nidalgo le 10 avril. Oui, Est-ce que vous dites la même chose Bien ce sûr, soir je dis ce soir parce que je gagnerai la primaire populaire, je gagnerai cette primaire citoyenne et je ferai tout pour la gagner. Mais évidemment que s'engager dans cette primaire, c'est aussi en accepter le verdict. Mais je la gagnerai. Et donc, ça veut dire que s'il y a un autre candidat qui, qui rentre dans cette primaire, pour le moment, il n'y a que Arnaud Montebourg. Euh... Alors, je, je, je me lance une piste et l'avenir nous le dira ou pas. Je pense que cette mine préoccupée est un défaut d'audition. Je pense qu'elle n'entend pas très bien parce que les gens qui entendent mal ont, cette... mmh. Mmh. ont un petit peu ce rictus là. Et, et on remarque que quand elle est dans l'attente d'une question, elle l'a ce qu'on qu qu croyait au début être de la préoccupation ou une forme de tension et dès qu'elle la parole est à elle et qu'elle sait qu'elle ne va pas être coupée elle la perd et ça j'ai collaboré en télévision avec un, une, une dame qui avait un problème d'audition qui s'appelle Catherine, on lui passe le bonjour et ne t'entends pas voilà elle voilà. t'entend pas ah et, et Catherine euh, et Catherine en fait je me rappelle euh, c'était l'oreille gauche ou droite qui a été sourde et elle avait ce petit rictus de cette crainte de ne pas entendre tu comprends et, et je pense que ce qui lui donne cet air de plus en plus euh, Pincé préoccupé je, je, je me laisse Je me laisse à croire que c'est ça Vous vous effacerez derrière le vainqueur Il faudra accepter les conditions de la primaire C'est-à-dire accepter le verdict Des urnes mais vous savez si on attend le premier tour Il n'y aura pas De candidat de la gauche Au deuxième tour Alors, ça y est, okay. Elle a compris <rire> Elle m'a les... entendu, merci Anne Je veux dire que c'est quand même honnêtement Tu es un socialiste, tu l'écoutes, elle a été élue par un congrès, c'est ça. Elle a été désignée, elle part en campagne, elle dit je serai là au mois d'avril, mais maintenant je me mets une haie supplémentaire, je fais une primaire pour passer cette haie de façon à ce que je sois là. Moi, qui tout double Voilà. C est, c est qui tout même, double. c'est quand même, honnêtement, c'est le naufrage. Je serai là le 10 avril à 4% où j'espère... Avoir en, agrégé tout le monde. En agrégé, agrégé tout le monde. Le problème, c'est qu'on agrège les gens, enfin, en théorie, euh, sur un programme différencié de l'opposition et sur un certain nombre de, de, de, de paris ou d'initiatives. Là, encore une fois, je n'entends pas de programme. As-tu entendu un élément de programme quelconque J'entends aucun élément différenciant par rapport à la politique d'Emmanuel Macron et j'entends aucun chiffre. C'est rassurant de voir qu'il y a une forme d'alternative contre Emmanuel Macron, puisque vous voulez battre Emmanuel Macron. Mais ça n'est pas très rassurant de voir le projet de Valérie Pécresse. Valérie Pécresse est dans une proposition qui, par exemple, sur les questions ah, sociales... On va avoir un exemple. On va avoir un exemple. Non, brutal. Sur les retraites, elle est autour de 65 ans, c'est-à-dire... elle tient à Moi, allez, tiens, la retraite. Elle hein. tient à la retraite. Alors, tu vas me dire, elle a peut-être intérêt à y être, parce qu'elle a été très, très tôt à la retraite, en ce qui la concerne. Juste pour info. Aller vraiment sur des solutions qui sont des solutions extrêmement droitières, extrêmement peu sociales. Sur les questions d'écologie, le bilan de Valérie Pécresse est quand même, en tant que présidente de la région Île-de-France, est quand même extrêmement faible. Elle s'est opposée, vous vous rendez compte, elle est en train de s'opposer à ce qui existe partout dans le monde, des voies de covoiturage pour les taxis et pour les, les bus. Elle est encore en train de s'opposer à un truc qui existe depuis au moins. Oui, au moins 30 ans. Euh, dans, euh... Moi, ce que j'entends, c'est que là, c'était un discours, c'était quelque chose qui était censé être un booster ou une espèce de forme de pierre d'achoppement de sa, de, sa, mmh. de sa campagne. Et en réalité, on n'a on a ni programme, ni vision, ni chiffre, ni bilan. On a un, quoi, un, un procès en passéisme à la présidente de région dont elle est euh, le maire de la ville principale. Mais mmh. alors, si on veut faire du, du, du passéisme et de la généralité, on sait que pour avoir voyagé dans pas mal de villes d'Europe, toutes les capitales avec la région dans laquelle elles sont implantées, il y a toujours cette relation ambiguë maire-préfet. Euh, C'est un classique qui, qui me semble totalement hors sujet. On est à 20h50 sur une des deux principales chaînes d'infos on est sur une relance potentielle de sa campagne, et ça tombe à plat, les deux seuls arguments chiffrés et factuels étant une histoire de retraite à 62 ans, qui donc ne fait rêver personne à part euh, Martial, et une histoire de, euh, de, de, de périphériques. Je ne comprends pas qu'une femme censée être communicante et censée être coachée en communication choisisse comme argument la retraite et le périph' Mais pour incarner sur... le PS. Surtout sur la retraite, où elle va trouver sur son chemin Marine Le Pen, qui fait une proposition plus à gauche, qu'elle, si on veut dire, plus à gauche, plus social. Marine Le Pen la retraite à 60 ans et l'Union européenne et à 40 à également. Ans de... voilà. Donc, euh... je ne t'apprendrai pas l'existence des fameuses les hein, mmh. grandes orientations politiques européennes. Tu, as, tu reçois euh, régulièrement un monsieur qui en est le, le, le, le lecteur le plus, le plus assidu et le, le décrypteur, le, un des décrypteurs les, les, les plus fins. Donc là, euh, tu auras beaucoup d'embûches sur ta, sur ta route, euh, Anne. Et à commencer par la première, qui est que bah, les jeunes que tu appelles de tes vœux PS, euh, ils ne vont pas rentrer pour une voie de périph' euh, et une retraite. Hein. Ça, je te le garantis. Enfin, je ne suis plus jeune, Martial peut-être encore un peu, mais euh, moi plus beaucoup. Euh, je te garantis que tu ne les auras pas avec ton pull rouge, ton collier de perles. Euh, à la limite, tu vas peut-être choper des électeurs à Rachida, mais elle ne se présente pas à la même élection. Donc, il y a un côté hors-sujet, en fait. On a l'impression qu'elle se trompe d'élection. Faire je prends mes responsabilités une candidature. Mm. Là, il y a des noms. Choriste des mots creux. Ça peut être considéré comme un échec. Là, j'ai lu beaucoup de titres, c'était Ça fait flop. Alors, est-ce que vous êtes déçu Est-ce que vous, euh, vous croyez toujours... Tu tout vois, ça, c'est quelqu'un va... qui entend mal. Tu vois, cette pause-là mm. mm. Ça, c'est quelqu'un qui. Entend trop bien. <rire> mal, je pense. Mal. Ouais, ouais, ouais. Cette possibilité, sincèrement. Bah, écoutez, le train est parti. Donc, euh, que ceux qui veulent monter dedans, montent dedans. Et je pense que beaucoup de nos concitoyens vont leur demander de monter dans ce train. Parce que nos concitoyens ont besoin de retrouver l'espoir. Et notamment, je pense à la jeunesse, je pense à toute vous, cette vous génération. Allez, vous dites qu'il faut leur demander des... des comptes en quelque sorte, ça De toute façon, vous savez, tout ce que l'on fait, à un moment ou un autre, il faut rendre des comptes. Et moi, je prends ma responsabilité. Ça, c'est précis comme programme. Mais C'est assez marrant, tu as vu ces jeunes générations hein, qu'elle va, qu va attirer. Euh, toujours... Et puis alors le train, il faut prendre le train, c'est une très belle image, mais enfin quand oui, c'est un train la... fantôme, si voilà. tu veux, tu ne prends pas, tu as peur, non De la part de quelqu'un qui ne se déplace qu'en voiture avec chauffeur et qui t'incite à prendre le train, oui, c'est... Il faut réduire la circulation automobile mmh. et proposer des alternatives, plus... ce que nous faisons. Tout ça quand même bien vide, honnêtement, c sérieusement, c'est quand même... Je ne comprends pas en fait. Ah, un... J'attendais un argument, j'attendais un bilan, j'attendais un chiffre, mmh. au moins tout fait flop. Je ne veux pas que la gauche disparaisse du paysage politique. C'est son projet. Je pense que je suis en mesure d'apporter euh, aussi euh, ma force, mon expérience, ma capacité de rassemblement parce que c'est ce que je fais à Paris. Et je prends mes responsabilités. Et c'est aujourd'hui qu'il faut agir. Demain, ça sera trop tard. Là, on est encore en situation de pouvoir faire cette primaire. Le train est parti. Montez dedans, chers camarades. Ah. Merci beaucoup. Merci. Ah, ça c'est très bien, ça c'est très beau. Parce que le train, il faut y se... a certains trains, dans l'histoire, il y a, a certains trains train dans lesquels il ne fallait les, pas monter. Tu... moi, je dis ça. Mais dans les <rire> termes que tu as. Oui, oui, ça vaut mieux. Dans, dans les termes que tu as évoqués, euh, tu as dit écologie, dynamique, etc. Et tu as vu ce, ce mot-là, camarade. Alors, bien évidemment, tu entends ça, mais camarade. Euh, elle, elle, elle, elle a dit je ne m'adresse pas aux états-majors. Tu te rappelles tout à l'heure hein? Elle oui. a dit je ne m'adresse pas aux états-majors. Donc, on ne peut pas dire camarade, c'est Yannick, Jean-Luc, euh, euh, Arnaud, etc. C'est à qui elle s'adresse Elle dit mes camarades, ça, c'est la référence, tu vois, c'est le peuple de gauche. Là, elle a enlevé le petit diamant, le pullover vert rouge. C'est vraiment le pullover vert rouge, c'est le film. Il avait un pullover vert rouge. non, madame. Ça jamais été à lui, il déteste le rouge. Mais le, le côté mo camarade, entrée, on ne dit pas chers amis, vrai. elle ne dit pas amis, elle ne dit pas euh, peuple de gauche, elle dit camarade. Moi, je pense que c'est le, le petit envoi sous-entendu là. Euh, Retrouvez-vous, on est le peuple de gauche, rentrer et monter dans, dans, dans le train la seule difficulté, c'est quand même, tu rentres dans un train aussi, si tu as quand même une destination indiquée, un quai indiqué. Là, tu ne vois pas très, très bien où est, enfin, tout ça est flou. Puis, bah, tu vas gagner deux ans sur ton, sur ton temps de travail et euh, et tu pourras faire du vélo sur le périph. Ce contre quoi je ne suis pas pas forcément encore une fois. Ah bah je répète oui, ma passion. Je répète ma passion pour le vélo en, en ville. Hein, donc ouais. à ce titre-là, j'avais agacé beaucoup. Non, mais écoutez, bon, alors moi, euh, voilà. Euh, mais si tu veux, on fera un tour en voiture. Oui, c'est si, ça. Si ça, peut ça compenser. On minguera les vélos qui passent à voilà, le feu rouge. C'est ça. On, donnait, on mettra un coup d'accélérateur, un coup de V12 en, non, passant, non, euh, non. en passant à côté pour, pour peur leur faire ça. Bon, alors écoutez, alors, le, le problème c'est que vidéoscoper Anne Hidalgo, c'est un, un exercice de rhétorique pas évident parce que c'est comme euh, grimper une paroi lisse. Oui. c'est-à-dire qu'il y a très peu d'aspérité, il y a très peu, a très peu de, de, de, de chiffres ou de bilans sur lesquels euh, faire de, de l'épauler. Enfin, je ne sais pas comment on appelle ça en escalade, sur le, mm -hmm. des prises, quoi. Alors, bon, bah, on a entendu euh, la, tri, la Sainte Trinité, habituelle, écologie, dynamisme, euh, femme. Et euh, l'image du, du train, euh, si certains d'entre vous sont séduits et ont envie de prendre ce train pour une destination euh, à préciser, bah, écoutez, dites-le en, en commentaire et puis je vous indiquerai comment... Euh, comment procéder pour vous inscrire à cette, à cette primaire. Il est l'heure maintenant de remercier Martial et c'est une tradition que nous tentons de mettre en place, il est l'heure de faire l'appel à la, la candidature. Alors juste avant d'appeler un de tes corps légionnaires, un de tes camarades, justement, à venir vidéoscoper le, la présidentielle avec nous, avec moi, avec Hugo et moi. On est à Paris, n'ayez pas peur, hein. c'est pas la peine d'aller à Rome ou à, ou, à, ou à Tombouctou, à Vladivostok, tout ça se passe dans le centre de, de, de Paris. Juste avant, disais-je, de faire appel à ton, à ton successeur, peut-être un mot sur le principe de vidéoscopie, comment as-tu as été traité Certaines mauvaises langues disent que je maltraite mes invités, que je les fais se dénuder, apporter le café, etc. T'es-tu dénudé Nudé, non, ou... je n'ai pas apporté le café, non. Mais non, mais je, je, je parce que je me suis dit pourquoi je suis venu déjà. J'avais la trouille de venir, mais en plus si tu m'avais dit que là, je me fous ta poil, là c'est mort, quand même je serais resté euh, en dehors des studios. Non, non, non, moi j'étais bien traité, mais où j'ai été maltraité, c'est que tu m'as fait regarder pendant 20 minutes Annie Dalgo que ça ah faisait oui, très longtemps que je ne mais... l'avais pas fait. Et, euh, Avoue que tu te sens un petit peu comme quand tu bois un thé ou une tisane très très légère. En grande quantité, tu te sens purifié. Mmh. Tu sais, ça draine en fait toutes les idées et à la fin, il ne te reste plus rien. Bref, le moment décisif est arrivé. J'espère que celui ou celle que Martial... Oui, moi, je mets celui avant celle. Hein. C'est comme ça, c'est mon côté euh, rétrograde. Celui ou celle, disais-je, que Martial va désigner, nous fera l'honneur de sa présence. À la prochaine vidéoscopie collectif, public, martial, tu désignes donc Il faudrait être un, un bon client, j'aime bien Pierre Jovalvic, comme journaliste. Euh, Allez et, et, euh, Voilà, voilà ça sera un bon client et puis il, est toujours, euh, il y a toujours un truc à dire. et Pierre, à Pierre, à... tu nous connais ou si tu ne nous connais pas, il y a forcément des gens autour de toi améro, qui, hein. qui, qui, qui, qui nous connaissent. Euh, tu es attendu à Paris, à cette table en lieu et place de Martial pour se livrer à cet exercice décontextualisé qui est de vidéoscoper à une seule condition Ne jamais tacler sur le physique A hmm. bientôt Pierre C'est qu vieille quand même. <rire> à bientôt Pierre, merci à tous Lien vers la playlist vidéoscopie du coup, euh, On va le mettre où Où est-ce qu'on met le lien Hugo là là, euh, là, là Là Là sur par là, sur Martial. <rire>